Chers traders et investisseurs, vendredi 15 mai, bonjour. Alors les marchés sont ennuyeux. Nous vivons ce matin un petit rebond en début de matinée suite au rebond correct de Wall Street hier soir. Mais c'est très mou. Il n'y a que peu de conviction. Les marchés finalement en fin de matinée ont fini par rebondir plus vivement. Mais nous attendons de savoir comment ces dix marchés vont se comporter cet après-midi, en particulier après les chiffres macroéconomiques très importants de 14h30 et de 16h. Encore une fois, ce sont les Américains qui vont donner le « LA et en particulier la clôture des marchés américains ce soir. Il s'agit d'une journée des trois sorcières, ça peut être un petit peu spécial, mais rien de plus. Donc, bien évidemment... Nous restons au milieu du trading range dont nous parlons maintenant depuis plusieurs semaines et il est hors de question de prendre une nouvelle position de swing trading. C'est encore trop tôt, il faut savoir patienter. Dans ce contexte difficile, hein nous avons réalisé ce matin 3 trades gagnants sur 3 accompagnés de 3 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi un peu plus animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, un très bon week-end et à lundi.